Bonjour à tous, l'information est par nature fragile et dans le débat public actuel, ce ne sont pas toujours les informations les plus solides qui sortent de la mêlée, mais souvent celles qui pactisent avec l'immédiateté de nos émotions, avec nos biais cognitifs et aussi, il faut le dire, avec notre manque de connaissances sur divers sujets. Pourtant, c'est sur la base de ces informations que chacun de nous se représente le monde dans lequel on vit. L'objectif de cette vidéo est de montrer comment nous pouvons organiser l'information du débat public et des médias pour en faire un tout cohérent. Cette méthode, chacun de nous peut l'appliquer dans son esprit, individuellement. Demain, nous pourrons le faire collectivement sur la plateforme Débats idéaux. N'hésitez pas à jeter un œil sur ma précédente vidéo dans laquelle je présente les objectifs du projet Débats idéaux. Nous appellerons débat public la réunion des débats citoyens, médiatiques, politiques et scientifiques. Débats idéaux propose de structurer le débat public. Pour décrypter le débat, nous allons focaliser notre regard sur trois niveaux différents. L'information d'abord, qui est la matière première du débat public, au quotidien, nous l'analysons chacun avec plus ou moins de précision. Puis vient l'argumentation qui est un assemblage cohérent d'informations et qui vise à mieux comprendre les fondements d'une pensée construite. Et enfin, le débat public, qui permet de restituer les différents regards sur le monde. Allez, c'est parti, voyons ça ensemble Suivez-moi Nous allons chercher à reconstruire le débat public. Comme tout travail de construction, on a d'abord besoin de prélever cette matière que constitue l'information. La première étape du projet Débats idéaux consiste à extraire des propositions du débat public et à les découper afin d'en isoler des propositions unitaires. Une proposition unitaire ne contient qu'une seule information approuvable ou contestable. Je pense que il y a... Un consensus, effectivement, sur la réalité du changement, sur ses causes et sur son évolution, non enfin, Et vous vous aimez que si... En une seule phrase, il y a là trois propositions unitaires, qu'il convient d'analyser séparément et soigneusement. Lorsqu'on a récupéré suffisamment d'informations, vient le moment de sélectionner celles qui concernent le débat public. Sur la plateforme Débats idéaux seront représentées seulement les informations permettant d'argumenter le débat d'idées et d'orienter notre avenir commun. J'en parlerai dans une autre vidéo. Vient ensuite une étape déterminante, celle de prendre conscience de la nature des informations sur lesquelles nous basons notre compréhension du monde. Il s'agit là de classer les informations en grandes catégories. Dans l'espace du débat public, il importe de distinguer deux grandes familles d'informations. D'un côté les faits. Ils relèvent de la description, présentent un niveau de preuve plus ou moins élevé et sont vérifiables. Ils peuvent être introduits par « il a été attesté que » ou « des études démontrent que ». Ce titre, par exemple, pourvu qu'il soit étayé par des études sérieuses, est un fait. Je donnerai plus d'explications dans des vidéos dédiées. Une autre famille d'informations maintenant, les opinions. Elles peuvent être introduites par exemple par « je pense que » que... ou « j'ai le sentiment que ». Contrairement aux faits, elles font intervenir des valeurs, des besoins fondamentaux, des intérêts personnels ou parfois une méconnaissance du sujet. Il existe plusieurs types d'opinions, toutes ne présentent pas le même intérêt pour le débat, alors que certaines le rendent plus opaque, en particulier lorsqu'elles se font passer pour des faits, d'autres sont indispensables à l'exercice de la démocratie. Nous reviendrons prochainement dans une autre vidéo dans le détail sur les différents types d'opinions. Pour l'intérêt du débat, nous avons besoin de mettre en avant un type spécifique d'opinion, celles qui permettent d'orienter notre futur. L'avenir nous appartient et nous en ferons ce qu'on a décidé qu'on en ferait demain, dès aujourd'hui. Je veux parler des propositions d'action. Elles peuvent par exemple commencer par « il est nécessaire de ou « il faut ». Sur la plateforme des bases idéaux, chacun de ces trois types d'informations apparaîtra sur un fond de couleur différent. Les faits seront systématiquement affichés sur fond vert, les opinions sur fond orange et les propositions d'action sur fond bleu. Nous sommes maintenant capables de distinguer les grandes familles d'informations. Une information est par nature fragile. Pour la renforcer, nous allons lui donner de la consistance, l'enrichir, en rassemblant toutes les informations permettant de se rendre compte de sa qualité. Il s'agit de se poser des questions de base sur chaque information. Par exemple, quelle en est la source quelle en est la précision, etc. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet, nous en parlerons dans la prochaine vidéo. À ce stade, nous avons des informations unitaires, utiles pour le débat, dont on connaît la nature et la qualité. Le débat public est un mastodonte d'informations. Avant de nous attaquer à lui, voyons ce qu'il se passe à l'échelle d'une argumentation, telle que l'on peut en trouver dans une interview ou un débat politique. Prenons une proposition d'action. Dans une argumentation bien construite, une proposition d'action devrait être argumentée, en distinguant bien les arguments qui sont des faits de ceux qui sont des opinions. Chaque opinion peut à son tour faire l'objet d'un débat et être argumentée soit par d'autres opinions, soit par des faits. On est là plutôt dans le champ du débat politique et médiatique. Chaque fait peut à son tour être argumenté par d'autres faits. On entre là dans le champ du domaine scientifique, qui peut lui aussi faire l'objet d'un débat lorsque les connaissances ne sont pas encore suffisamment consolidées. Pour qu'une information puisse être considérée comme un argument, il faut établir un lien entre cette information et ce qu'elle justifie. Il s'agit d'un lien de causalité. Établir un lien de causalité n'a rien d'évident, et c'est d'ailleurs l'objet des sciences. Tout comme les informations, certains liens sont étayés et argumentés avec des niveaux de preuves suffisants. Ils sont alors factuels. D'autres sont issus du ressenti ou d'une certaine méconnaissance et sont de l'ordre de l'opinion. Tout comme une information peut et même doit faire l'objet d'une argumentation, un lien de causalité peut lui aussi être argumenté. Je détaillerai les liens de causalité dans une vidéo dédiée. Évaluer une argumentation, c'est bien entendu évaluer chaque information qui la compose, mais aussi la solidité de chaque lien de causalité. Une argumentation est un regroupement cohérent d'informations. Ce regroupement peut occuper différentes positions dans le débat public, voyons maintenant lesquelles. Un débat doit être constitué d'au moins deux grandes parties, permettant d'abord de comprendre notre monde, pour ensuite orienter notre futur à travers des choix. Comprendre notre monde, c'est en identifier l'état actuel au sens large d'un point de vue économique, social, environnemental, etc. 7. En comprendre les causes, ainsi que les conséquences. La connaissance des conséquences permet des projections futures, et donc, permet d'envisager l'état à venir du monde. C'est notamment l'objet des sciences, qu'elles soient expérimentales ou bien économiques et sociales. Cette étape doit faire intervenir avant tout des faits, sur la base d'études scientifiques ou même journalistiques. Comprendre notre monde, c'est aussi identifier les problèmes de notre société. Ça revient à prendre une situation actuelle ou à venir et à la qualifier de problématique. Une situation est problématique lorsqu'elle entraîne des préjudices ou des souffrances pour une population donnée. Définir une situation comme problématique est nécessairement une opinion, car elle fait intervenir des valeurs, des besoins fondamentaux ou des intérêts personnels. « Question pour un champion, ça fait chier Et la nouvelle Miss France, elle n'est pas si belle que ça cette année, ça aussi ça fait chier !» Ce titre par exemple, qui contient une opinion et un fait, il peut être considéré comme dénué d'intérêt pour certains d'entre nous. Il peut aussi être dénoncé comme problématique sur la base de valeurs telles que la souffrance animale, ou non problématique sur la base d'autres valeurs telles que le plaisir ou la tradition. Elle peut être vue aussi comme un avantage pour les personnes qui vivent de cette activité. La partie précédente a permis d'établir le contexte du débat et de soulever des problématiques. Il est maintenant temps de mettre à plat les informations permettant d'orienter notre futur. Les informations qui le permettent sont les propositions d'action. Une proposition d'action doit contenir un minima en plus des méta-informations décrites dans la deuxième partie de cette vidéo, un ou des objectifs, des moyens de mise en œuvre, ainsi qu'une étude d'impact. Ne pas anticiper les impacts d'une proposition d'action peut ensuite causer des difficultés. On retrouve là les grandes parties du débat public. Le contexte d'abord, qui résume notre compréhension du monde, il doit autant que possible se baser sur des faits. Les problématiques, qui consistent à prélever un fait ou une opinion et à l'ériger en problème, et enfin, les propositions d'action, qui permettent de préparer notre avenir. Chacune de ces parties doit faire l'objet d'une argumentation. Il faut ainsi distinctement argumenter une situation, puis argumenter en quoi cela est un problème, et enfin argumenter les différentes propositions d'action. L'expérience de la vie est différente pour chacun de nous. Selon notre milieu social, les aléas de la vie, les contraintes du quotidien, nous vivons des plaisirs parfois, et aussi des difficultés. Se poser des questions sur les problèmes de notre société, en prendre conscience et tenter d'y répondre, c'est tout l'objet de la politique au sens noble du terme. En être capable par nous-mêmes, chacun individuellement, sans nécessairement attendre que d'autres pensent pour nous, c'est un des enjeux de la démocratie. Tout architecte utilise des plans et des logiciels de modélisation pour construire des édifices stables. De même, tout exercice de pensée nécessite des outils pour avancer méthodiquement. Débats idéaux sera cet outil, fait par le citoyen, pour le citoyen, qui permettra de mieux comprendre notre monde et de l'orienter en connaissance de cause. Tout ce travail de mémorisation de l'information et de structuration du débat, aujourd'hui, chacun de nous doit le faire seul et ça peut s'avérer fastidieux. Tout l'objet de débats idéaux, c'est que lorsqu'une personne fait une petite étape de tout ce cheminement, elle pourra la mettre à disposition de tout le monde de manière transparente et vérifiable. Je vous ai présenté la méthode, un peu théorique, du projet débats idéaux. Dans de prochaines vidéos, je vous montrerai sur des exemples concrets, comme des interviews ou des débats politiques, à quoi ça pourrait ressembler concrètement. Si vous voulez suivre ça, abonnez-vous